Son entreprise va grandir également. Et justement, un jour, elle atteindra avec talent l'image, l'ambition d'un homme, d'un homme incroyable, d'un homme exceptionnel qu'un jour, je vois président d'un grand pays. Il s'appelle Mehdi Was, président directeur général de Talent. Salut Mehdi. Bonjour mon <rire> Ça va bien. C'est une habitude quand on, quand, quand on reçoit, on dit toujours le, le, le grand président et tout ça. Donc les gens sont très... Tendu, moi je suis ultra détendu. quand je le dis aux millions de personnes qui nous regardent. Et c'est justement un moment, parce que tu le fais tous les jours, de servir l'avenir, qu'on a décidé de te dédier ce jingle. Servir l'avenir. Merci. Alors, talent, en deux mots. En deux mots, ça va bien. <rire> en deux mots, c'est euh, plus de 4000 consultants euh, sur quatre continents. En deux mots, c'est euh, plus de 1000 personnes embauchées cette année. Donc, euh, vous vous rendez euh, compte, 4000 consultants, 1000 euh, personnes engagées post cette post année. Post-Covid et puis euh, et puis une dynamique qui continue l'année prochaine puisqu'on on ambitionne de recruter euh, 1200 personnes, euh, euh, donc de continuer sa croissance. En deux mots, c'est un cabinet de, de conseil en innovation transformation par levier technologique. C'est-à-dire que notre mission, c'est d'aider nos clients à se réinventer en utilisant le levier technologique et puis à les accompagner dans la transformation qui leur permet de réellement revisiter leur processus, revisiter leurs offres, revisiter la dynamique qu'ils ont avec leurs clients, voilà un métier passionnant. Se réinventer, se transformer, c'est deux mots très importants. Ah, c'est deux mots qui sont d'actualité aujourd'hui. On est dans un monde qui se reconstruit et on a envie d'être acteur de cette reconstruction. Alors pourquoi accompagner une telle tournée telle que le Big Tour qui va un petit peu changer, je te l'ai dit, en. En off un petit peu pour t'y préparer oui. euh, l'importance euh, qu'ont les régions justement dans la relance alors, d'abord, euh, notre empreinte, elle est à 70% en France, et la France, c'est euh, pour moitié la région parisienne, mais aussi pour moitié euh, la province, c'est des provinces, et donc on est sur toutes les grandes villes euh, de province, et pour nous, c'était important de participer à, à, à, à ce big tour. Deuxièmement, ben, quand on s'est vu la première fois autour de ce projet, il y a, il y a trois ans, euh, dire qu'il euh, fallait accompagner la transformation des industries françaises les moderniser, accompagner les PME, accompagner les ETI, leur permettre d'utiliser le levier technologique pour se réinventer, pour augmenter leur compétitivité, ben c'est les messages qui, euh, qui ont percuté, euh, qui ont fait sens euh, dans mon esprit et, et, et qui sont aujourd'hui une évidence. Alors en province, on a bien sûr quelques grands groupes qui ont décidé de se délocaliser, on travaille pour Airbus, on travaille pour CMA, CGM, on travaille aussi pour un, un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques euh, qui sont régions Ronald, mais il y a aussi des grandes euh, ETI, des grands euh, groupes euh, qui euh, sont implantés en province. donne quelques exemples. Comme, par Prèque, par Pas exemple, Prèque, par exemple, voilà. Jean-Luc Petit-Guenin, qu'on salue. Exactement, qu'on salue, comme Seva euh, Santé Animale, qui est un des plus gros euh, laboratoires de santé euh, animale au monde et qu'on accompagne dans sa transformation euh, cloud, intégration des objets connectés, intégration de l'intelligence artificielle. On a signé un partenariat avec une entreprise formidable mmh. qui est et qui, euh, avec ses jumeaux numériques, euh, aide à, à, à transformer les, les villes en smart city, en réduisant de manière assez importante la consommation énergétique des, euh, des bâtiments. Donc voilà, c'est toute cette dynamique-là qu'on a envie euh, d'accompagner. Alors la première année, je je te l'avoue et je te l'ai déjà avoué, c'était pour te faire plaisir et pour te suivre. Mais à la deuxième année, c'était pour me faire plaisir. Et la troisième année, je te c suis parce que c'est utile et c'est important. D'abord pour notre pays, mais aussi pour notre entreprise. On a envie, nous, de participer à cette dynamique, à cette transformation. Et quel qu'en soit le format. Oui, oui, c'est ça, parce que le format évolue, on vous en parlera au mois de février. La French Fab, c'est important pour toi, le nouvel étendard de l'industrie française. Et, et quels sont les enjeux de transformation et d'innovation, justement, pour la French Fab et quel est le rôle que peut jouer justement ce levier technologique qui était si cher chez nos clients industriels Je, je crois qu'on a, a raté clairement euh, euh, la transformation, euh, la robotisation de notre industrie dans les années 90 et on s'est fait dépasser par, euh, par nos voisins et amis allemands. Euh, là, on a une chance extraordinaire, c'est que euh, l'industrie euh, doit se réinventer euh, en utilisant euh, des technologies qui sont liées à, à l'optimisation de, de, de l'information. Donc, encore une fois, les objets connectés, euh, naturellement, l'intelligence artificielle, naturellement, les le big data en utilisant les données de manière très importante, la blockchain dans la supply chain, euh, tout ça euh, va, va permettre à, à, à notre industrie, 4.0, bah de rattraper le retard qu'elle avait pris dans les années 90 et puis de se remettre dans la compétition mondiale euh, au coude à coude avec les Allemands, avec les Coréens, avec les Japonais, naturellement avec les Américains et les Chinois. Ça, moi, je trouve que c'est formidable, c'est ambitieux et on a euh, notre rôle à jouer pour que, euh, justement, notre pays puisse euh, re rejoindre le, le peloton de tête euh, des industries qui sont euh, euh, compétitives, euh, qui fabriquent des produits de grande qualité qui respecte naturellement les normes environnementales, euh, voilà, voilà le, le, le challenge, nous, qu'on se fixe. Dernière question, Midiwas. Oui. Est-ce que tu crois au hasard Écoute, euh, <rire> il faut le forcer. Ok. Est-ce que tu crois au destin Là aussi. <rire> il faut le forcer. Ce qui est incroyable, c'est que ça peut m'arriver de croire et de voir les choses, je te vois un avenir, je te l'ai déjà parlé, politique, et celui qui va te rejoindre, a enfin, fait le chemin exactement inverse. C'est-à-dire, c'est un, un vrai politique qui est devenu un grand entrepreneur et qui aime forcément, ouais. et foncièrement, comme toi, les femmes et les hommes dans ce pays qui font, et pas justement que les grands, qui permet aussi aux plus petits de devenir grands. Ça va être Yves Gégaud qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Je veux te remercier du fond du cœur d'avoir été l'un des premiers partenaires du French Fab Tour il y a trois ans. Ouais. D'ailleurs ce matin j'ai tweeté notre photo de Laval, tu l'as vu Je t'ai dit il y a trois ans on était comme ça en fait, à... froid Avec Christelle Morancet il fait toujours froid, <rire> voilà, exactement, avec la ministre également de l'Industrie, euh, parce que c'est cette semaine, hein, la semaine de l'Industrie. Merci infiniment. Merci, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir à recroiser mon ami Yves Gégaud. Ah, il a, il a lâché le morceau, il a lâché ah, le morceau, oh, pardon, il l'a dit, mais c'est pas grave. Nous <rire> allons recevoir maintenant le président d'Antemus Consulting, merci beaucoup Mehdi Ouass.